Donc bonjour, moi c'est Stéphane Boyer, donc je suis cofondateur de Sobuzz, une startup marseillaise qu'on a créée en 2011 avec mon ancien binôme en fait, à l'école. En fait. euh, on a créé la société là-bas quelques mois après avoir été diplômé et on s'est associé avec un ancien prof à nous euh, qui était vacataire à l'école. Donc c'est fournir aux entreprises en fait, des outils pour répondre à leurs besoins marketing et business. Euh, C'est-à-dire j'ai 100 000 fans sur Facebook mais je ne sais pas qui sont ces fans. Donc comment en fait récupérer de la data sur ces fans donc, par l'intermédiaire de jeux concours principalement. Euh, et notre deuxième activité qui est un outil d'employé advocacy. où Là c'est plus comment faire de ses collaborateurs, ses ambassadeurs, notamment sur les réseaux sociaux. Mais ça répond à des besoins de communication interne, de développer le sentiment d'appartenance dans l'entreprise et ce genre de, de choses. Alors, du coup, on utilise celle-ci depuis 2013, donc un peu moins de deux ans après avoir créé l'entreprise. Donc, au début, c'était un peu empirique. Je pense qu'on utilisait des, voilà, des, des petits modèles de factures qu'on avait fait qu'on avait fait ça sur, sur Excel ou ce genre de choses. Ça avait pas mal plus, c'était le côté SaaS. C'était vraiment qu'on puisse euh, voilà, accéder à, à l'outil où qu'on soit, même sur notre téléphone et autres. Toute notre CRM, mais aussi toute la partie facturation. Donc, c'est vraiment un outil qu'on utilise au quotidien, en fait, chez Sobuzz. Le client, euh, voilà quelqu'un qui nous dit relancez-moi, dans six mois ben voilà bon, heureusement qu'on a celle-ci finalement pour se mettre un petit rappel c'est toujours mieux que, que l'agenda google ou autre